Assister à cette rencontre, nous avons l'honneur d'accueillir dans nos logo d'autres personnalités, parmi lesquelles nous avons Dr Mohamed Kavara, qui est chargé de division chargé de l'hygiène, prévention, contrôle de l'infection et gestion des risques professionnels de soins au ministère de la Santé. Un Professeur Daman Sano, chevalier de l'ordre national, chevalier des palmes académiques et directeur des études avancées. Et docteur Ibrahim Asouri Kokuma Diallo, professeur Gamal, directeur adjoint chargé de la recherche des <rires> Professeur à UNC. Ok, merci. Et donc, les activités se déroulent de la manière suivante. Donc, le mot de bienvenue sera assuré par le fondateur de l'université, M. M. Le Soiré, que je vous prie d'applaudir, s'il vous plaît. Après, M. Samba viendra nous dire qui est docteur Mandikoupa. Après cela, nous donnerons la parole à notre expert, docteur Mandikouba, qui nous fera la présentation sur l'intelligence artificielle. Et bien entendu, après, on attend de vous après avoir voté, de poser des questions claires autour de cette thématique. Après cela, je pense qu'il y a des satisfaisies en satisfaisies qui sera remis de la part des universités à Dr. Koba. Et enfin, le mot de clôture par un responsable de l'université. Merci. Chers étudiantes et étudiants, Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à l'UBC Nongo-Conakry, nos urnes C'est pour nous un très grand plaisir de vous recevoir dans nos locaux pour qu'on puisse échanger par rapport à un thème aussi important, à savoir Deep Learning appliqué à la médecine. Mes remerciements vont également à la loi de M. le conférencier, à l'autorne Dr. Mandicoba, qui est là, je précise, dans la coopération entre l'AIF, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'agence universitaire de la francophonie. Donc, Prochain Manikoba était là dans une mission d'enseignement. Ça, c'est un des volets de notre partenariat. Donc, euh, je voudrais vous remercier par rapport vraiment à la satisfaction totale, non seulement des étudiants et au niveau de l'administration, et qui vient clôturer par une conférence dont le thème, encore une fois, « force le deep learning appliqué à la merci. Je voudrais que vous l'apportiez est très bon super. Et je demande aux étudiants ici présents d'apporter une attention soutenue à cette façon de et de savoir, pour que vous puissiez vraiment profiter le maximum de personnes de conférenciers, afin que nous puissiez avoir une connaissance large de cette conférence. Pour ça, je souhaite la conférence ouverte je vous remercie. Merci à tous. J'ai le plaisir de vous présenter succinctement, pas en détail, sinon on passera toute la journée ici, de notre éminent conférencier. Il s'agit de docteur Mandi Kouba du département génie et informatique de l'école supérieure polytechnique de Dakar, c'est-à-dire de l'université chef Diop. Alors, pour, en ce qui concerne son parcours, notre conférencier est docteur en informatique à l'Université de Reims-Champagne, c'est en France, où il est maître de conférences du Conseil national des universités de France depuis 2015. Il a soutenu sa thèse de doctorat en avril 2014 sous le thème « Vers une structuration autostabilisante » des réseaux ad hoc. Il a travaillé sur le cas des réseaux de capteurs sans fil. Notre conférencier est un grand enseignant-chercheur à travers la planète. D'abord, à l'École supérieure polytechnique de Dakar, depuis 2015. Il donne des cours à l'Université gaston Berger, sa saint louis au Sénégal, à l'UCAD à l'université Zigan au Sénégal. Il effectue des missions d'enseignement au Gabon, à la République du Tchad, en Guinée-Conakry, à la République de Guinée, notamment à l'université nongo conakry où il est à sa troisième expérience. La première fois, il avait donné le cours d'Unix et de compilation, et depuis, il donne plusieurs le cours de compilation aux étudiants de la troisième année génie informatique. Il donne également des cours à la Guyane, c'est un département métropolitain de la France. Il est également chercheur au niveau de certaines universités et instituts, notamment à l'Université de Reims, à Paris-Sorbonne, à l'Institut de recherche et de développement, qui est une structure, une institution en France. Et au Sénégal, il, est également, il travaille également au niveau de l'unité mixte de modélisation informatique et systèmes complexes, ça en France, au Cameroun, au Sénégal, etc. Il travaille également avec l'ICAN, l'Institut of cardio métabolisme et Nutrition, Il a développé beaucoup de thèmes de recherche, dont de le diplômé learning que nous aurons le plaisir de voir tout à l'heure, les systèmes distribués, les réseaux ad hoc, les réseaux de capteurs, auto-stabilisation, le clustering, la consommation énergétique, la tolérance au pannes, la sécurité dans les réseaux des capteurs, le cloud computing et virtualisation, l'Internet des objets et Smart City. Notre conférencier aussi a également fait beaucoup de publications, au total 21 publications, dont sa thèse qui a été publi publiée dans des revues internationales et sénégalaises. Il y a eu deux publications qui ont été distinguées comme Best Paper OAS. Ces publications sont indexées dans des bases de données internationales comme le DDLP, I3E, ACM, Scopus, Google Solar, ThinkMind, Arima, HAL, Iniria. Dr. Mandiko Ba, pour ceux qui voudront plus. Des détails sur son parcours à un site personnel, il s'agit du site W.Mandikou Ba avec M A N D I C O U Mandikou, collé à Ba b a Point net Monsieur Mandikou Ba est sénégalais marié. Je vous remercie. Euh, monsieur le fondateur, monsieur le recteur, euh, chers doyers, chers professeurs, honorables invités qui nous viennent euh, du ministère de la Santé de l'Université Kofi Annan, bonjour. Chers étudiants, bonjour. Euh, avant tout, je voudrais d'abord remercier la Fondation euh, pour tous les efforts qu'ils ont consentis. Et Dieu sait qu'il y a des efforts qui ont été consentis pour que nous soyons là. C'est la troisième année que, qui nous, que la fondation m'a fait venir ici, uniquement dans le but d'améliorer la qualité de ses enseignements. Et c'est un plaisir pour moi de toujours être présent, de venir euh, partager avec vous, échanger avec vous mes mauvaises connaissances pour euh, en faire bénéficier l'Afrique. Donc, euh, Monsieur le Fondateur, vraiment, merci beaucoup pour tous les efforts que vous concentrez. Merci. Voilà. Euh, ensuite, euh, je voudrais dire que depuis trois ans, vous ne cessez de me gâter, mais aujourd'hui, vous m'avez encore gâté. Parce qu'en plus de m'offrir l'occasion, en plus de m'offrir ce, ce plateau-là, vous avez invité d'éminentes personnalités, à savoir euh, le professeur agrégé, euh, le docteur, euh, les collègues du, du, du, du, du de l'Université Kofiadan. Tout ça, pour moi, j'estime je, je, que vous en faites beaucoup. Voilà, je, je, je ne mérite pas tout ça. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Hein. Voilà, donc je vais échanger avec vous euh, aujourd'hui sur un domaine qu'on entend parler à la télé, qu'on regarde dans les films, mais peut-être qu'on ne sait pas c'est quoi. Vous bien vous penser, mais peut ou bien c'est peut-être euh, des notions qui font peu, qui font rêver, mais c'est très simple. Et mon objectif, c'est de montrer que c'est simple, c'est accessible, c'est accessible surtout nous africains, parce que c'est là où on n'est pas encore en retard. On est en retard dans la construction des avions, on est en retard dans la construction des, des véhicules, on est en retard partout, mais dans ce domaine-là, on n'est pas encore en retard. Et mon objectif, c'est de partager avec vous, de vous sensibiliser, pour que vous puissiez comprendre quels sont les gens aux Je, je veux donner goût pour que vous puissiez vous lancer, parce que si vous vous lancez, eh bien, je vous assure que votre ne sera pas en retard. Et donc, c'est un domaine qui est très technique. Il y a beaucoup de mathématiques. C'est que des mathématiques, mais je ne parlais pas de mathématiques. On entend parler de la médecine. R'assurez-vous, je ne suis pas un médecin. J'échange avec des médecins. Dans ce sens que j'ai eu quelques notions, mais je ne suis pas un médecin. Je ne suis pas là pour vous parler de médecine. Mais je suis là pour vous parler de en quoi il est possible d'utiliser ce que vous apprenez en classe pour l'approfondir, pour pousser à l'extrême et proposer des solutions qui vont vous faciliter la vie. Parce qu'après, tout ce qu'on fait, c'est pour nous faciliter la vie. C'est pour améliorer la convention de vie. C'est pour ça qu'on fait la science. Sinon, ça n'a pas de raison d'être. Donc, je vais, je, je vais parler en, en langage très accessible, compréhensible tout le monde, pour qu'on puisse comprendre qu'on peut utiliser le deep learning, on peut utiliser l'intelligence artificielle, à des faits d'application médicale. Donc, le, les travaux que je vais vous présenter, c'est des travaux qui ont été réalisés dans mon équipe, avec mon étudiant, qui est comme vous. Donc, c'est largement à votre portée. Il a soutenu l'année dernière son diplôme d'ingénieur. Actuellement, il prépare sa thèse en France à l'ICAP, l'Institut cardiométabolisme et nutrition de Paris, de l'hôpital pitié saint -Pétry. Et donc, c'est pour vous montrer que c'est largement à votre portée. C'est deux ans, trois ans, vous pouvez être à ce niveau-là également. Donc, les travaux que nous avons effectués, ça porte sur la détection dystopathologique du cancer par utilisation des approches diplômées. Bon, les, les médecins sont là, donc les professeurs sont là, ils sont plus habités comment expliquer ces cas-là. Mais l'histopathologie, ce n'est rien d'autre que la science qui, qui, qui, qui examine les cellules au niveau microscopique afin de détecter des anomalies. Donc c'est ça. Donc, on, on regarde des cellules humaines, des cellules animalières, à l'échelle microscopique pour détecter des anomalies. Des maladies. Mais qui regarde, c'est l'œil humain. Et on sait tous que l'œil humain ne voit pas ces cas. Et donc la problématique c'est en particulier. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Pour aller plus loin que l'un humain. C'est ça le truc. Comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour que ce que l'un humain ne détecte pas, mais bien ce qu'il détecte en négligeant des détails, que l'on puisse réaliser plus rapidement, plus efficacement. C'est ça un peu ce dont je vais parler. Et pour cela, mon exposé va s'articuler autour de 3 à 4 points. Donc, on va parler d'abord de l'intelligence artificielle. Peut-être que vous savez, peut-être que vous ne savez pas. On va voir est-ce que nous allons réellement vivre dans un monde dominé par l'événusante artificielle. Ensuite, nous allons voir comment on peut quitter l'événusante artificielle qui est un vaste domaine, où il y a du tout, aller vers un domaine plus pointu qu'on appelle le type de Et Et enfin, je vais vous parler de comment est-ce qu'on peut utiliser le type learning pour l'appliquer à la médecine et arriver à des résultats. Je vais vous parler de ces résultats-là. D'accord. Et enfin, je vais énumérer quelques actes de recherche que nous faisons actuellement pour montrer que le diplôme n'est pas uniquement sur la médecine. On peut l'appliquer également sur d'autres domaine. D'accord. Donc, en gros, c'est ça le plan de mon exposé. Et donc, on va y aller pour que tout le monde puisse euh, comprendre de quoi il s'agit. D'accord. Donc, le premier point, c'est, est-ce qu'on va aller dans un monde dominé par l'intelligence artificielle Les films nous font rêver. Comme si on va être dans un monde où il y a des robots qui vont dominer l'humanité, on va être des sujets des robots extra, extra. Ça c'est ce qu'on voit dans les films. Et ça fait rêver, mais souvent ça fait peur. Ça fait peur au point où on se dit est-ce qu'on peut se permettre de se faire dominer par des robots Donc c'est quoi les plusards Ce C'est pas quelque chose qui est nouveau. Hein. Ça fait partie des sciences les plus anciennes. C'est juste que le développement de la technologie a accéléré. L'essor de l'informatique Mais le terme, le, le nom a été choisi en, en 1956. Je pense que beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés. C'est euh, dans une conférence. Donc l'éternel actuel est définie comment hein? Donc il y a Minsky qui définit l'éternel comme étant la science. C'est une science qui consiste à faire faire à la machine, à l'ordinateur, donc au programme. Ce que l'on fait du... mais moi, il une certaine intelligence. Donc, on fait doter de la machine une intelligence qui va lui permettre de faire tout ce que l'on peut faire. Parce que ce qu'on sait actuellement, nous, nous sommes très intelligents, Nous nous sommes paresseux. Quand il y a un problème, on peut réfléchir et trouver une solution. Rapidement. Mais dès que la solution est trouvée, l'agrum est définie, Passe à un cas contre le problème, l'esprit humain est très paresseux. Pour dérouler cet agrum-là. À l'opposé, la machine, jamais elle va se plaindre. Dès que vous programmez, vous devez n'importe quel cas du problème. Quelle que soit l'échelle, la machine va, va éviter le problème. Mais par contre, la machine ne réfléchit pas. Si vous ne dites pas comment faire, la machine ne va pas bouger le doigt. Et donc, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que la machine puisse réfléchir et faire ce que nous ne pouvons faire. C'est ça l'écrivain de Patricia. Définis en l'écrivain très simple. Ça s'appuie sur des concepts mathématiques. Ça s'appuie sur... De l'informatique pure et dure, et ça s'applique également sur les concepts tels que la médecine. Donc, on fait appel à nos chers professeurs agrégés, à nos chers médecins, pour qu'ils nous expliquent nos problématiques, afin qu'on puisse tendre ça en ordre et apporter des solutions. Voilà. Et si on parle aller nous actuel, on pense qu'on va arriver dans un monde dominé par des rebours. Voilà. On, on, on imagine ça. On imagine que voilà, on va aller quelque part, on va voir quelqu'un sur sa tête, là, il va y avoir des films il va appeler sur des écrans, voilà. Donc, peut-être qu'on va avoir des époux qui sont des, des robots, ou bien des épouses qui sont des robots, mais est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce que, on va vivre dans un monde C'est un débat philosophique, j'ai mon point de vue, chacun d'accord va avoir son point de vue. Mais pour vous expliquer un peu qu'on y est presque, presque pas dans un monde où on n'est pas des robots, je vais demander à mes chers professeurs de me permettre de prendre un exemple basique pour faire comprendre aux jeunes qu'est-ce qu'on peut faire avec un exemple artificiel. Bon, je vais supposer ce gars, il s'appelle Moumou Diallo, mon frère Diallo. Et la fille-là s'appelle Mariam Diallo. Donc, la fille Mariam de Diallo, avec votre autorisation, que je vais donner cet exemple-là. La fille Mariam de Diallo reçoit un appel de Moumou Diallo. Je dis que c'est Moumou Diallo. Moumo Diallo est en train de draguer la fille. Il ne faut pas vivre. Donc, il passe deux heures au téléphone. Mais Moumo Diallo a une langue tellement milleuse qu'il risque à convaincre Mariama Diallo de le sortir avec lui, de devenir son épouse. Et il accepte. Elle dit oui. Mais est-ce qu'elle a pu que en un instant qu'elle parle avec robot Et Je vous dis oui, c'est possible. Les filles, vous n'êtes pas à l'abri de recevoir un appel qui vous dit que c'est un homme, alors que c'est un robot qui est en train de vous draguer. Je vous assure ce que c'est possible. Donc, la question que je pose, les hommes, est-ce que vous aimeriez que maintenant les robots draguent à votre place Vas-y. Je sais qu'ils ont plus fort que vous. Là où tu peux échouer, le robot ne va pas échouer. Pourquoi Parce qu'il va étudier la fille. Il va lui dire ses comportements, ses moyens de qu'est-ce qu'il like sur Facebook, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il regarde, à quelle heure euh, elle va sur Extra, etc. Donc, elle va lui dire son comportement dans les moyens étapes et définir une algorithme qui ne va jamais échouer. Et ça, c'est possible. Google a développé des programmes qui sont capables de faire cela. Google a développé des programmes qui sont capables de voir votre calme de santé, de voir de quoi vous souffrez, d'appeler un médecin, de prendre un rendez-vous et de vous dire que j'ai trouvé un rendez-vous pour vous à quel jour C'est possible maintenant. Donc, oui, nous allons dans un monde où l'église actuelle va prendre une part non négligeable, mais est-ce qu'on va dans un monde par parler de vous Je ne pense pas. C'est mon point de vue. Chacun va donner son point de vue plus tard. Donc c'est ça pour peut l'église donc, j'ai donné cet exemple-là uniquement pour vous sensibiliser, avec bien sûr l'utilisation des, des, des éminents professeurs qui sont là. Okay? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec une révision d'actuciel Donc, une révision d'actuciel, on peut la définir comme étant donc, le domaine de l'informatique qui étudie comment faire faire à l'ordinateur des tâches pour lesquelles l'homme est encore meilleur. Et c'est là où on voit des applications. J'ai discuté quand on a avec le professeur. J'ai été heureux de savoir que j'ai un frère africain qui a développé des programmes, qui sont capables de faire de la télémédicité. C'est ce que les Européens sont en train de faire. Bientôt, ou bien même ça a commencé, les opérations musicales vont se faire à l'aide de l'eau. Les médecins seront là, à commander, c'est des bras robotiques qui vont couper. Parce que peut-être le professeur agrégé, il a 100 ans, il commence à trembler, il peut couper plus, plus, plus, plus loin que dans et si c'est un robot, si on le programme, on lui coupe à 5 cm, il ne va pas dépasser 5 cm. Donc c'est un domaine dans la médecine où l'intelligence artificielle est en train de faire un grand nombre de pas. Un autre domaine où l'intelligence artificielle est en train de faire, c'est le transport. On ne s'en rend pas compte. Mais ça, c'est depuis longtemps. On sait tous que les pilotes sont dans les agres, mais ils ne peuvent pas. C'est la méthode automatique. Mais ce qu'on n'est pas encore certain. C'est est-ce qu'on nous est, est qu les dans un avion ou il n'y aura pas de pilote <rire> voilà. Mais on sait que les pilotes sont là, ils ne pilotent pas. Ils rentrent des coronets, c'est l'on a dit qu'ils calculent tout. Donc, est-ce qu'on va rentrer dans une voiture pilotée par une intelligence artificielle hmm Ça a commencé. Google a développé une voiture. Bon, il a fait un accident quand même. <rire> Voilà, c'est pour ça que les gens sont en train de revoir. Mais c'est là où on va aller. Maintenant, tout dépend de la conférence. Est-ce qu'on va laisser les hommes euh, être dominés par les roues Donc, dans le transport également, les gens participent. Un autre domaine d'application qui nous intéresse, j'ai choisi ces domaines-là parce que ça peut intéresser l'Afrique, c'est l'agriculture. Ah. Les Européens sont en train d'imaginer l'agriculture intelligente. Une agriculture où ils vont arranger le nécessaire. Parce que, pour mettre l'engrais, on sait que si on met pas assez de quantité d'azote, ce ne sera pas bon. Si on met trop, c'est un gaspillage, même sans mettre faces. Donc, ils sont en train de développer des programmes qui vont analyser le sol, qui vont voir jusqu'à quel niveau de ce stress se trouve le sol et mettre juste la quantité de l'eau parce que nous, on commence à se faire rare. On commence à permettre de gaspiller l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on voit là Que les tesapatricien est pas bon. Maintenant, est-ce que nous, nous, les Africains, nous sommes conscients de cela Oui, parce que. J'ai un étudiant qui fait sa thèse à Paris. Mais ça, c'est rien, c'est pas significatif. Moi, mon objectif, c'est que vous, tous, que vous soyez conscients. Tous les étudiants qui sont en génie informatique, en soient conscients et se lancent dans ça. Parce que c'est à la porte de tout le monde. Et vous allez vous en rendre compte si vous avez des Et donc, c'est ainsi que nous allons basculer vers le deuxième point où je vais dire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle et faire euh, la transition vers le type Parce que l'intelligence artificielle, c'est quoi en gros Plus formellement C'est juste un ensemble d'algorithmes. Voilà. C'est quoi le nombre nous Je sais que chaque jour, si vous levez vous la première fois, vous allez sur euh, Snapchat pour voir les statuts. Je développe un programme qui va faire cela. Quand vous levez le bon le matin qu'est-ce que vous allez sur Facebook, vous regardez les stages c'est ce que nous faisons tous vous voyez que, il y avait une YouTube qui a montré que Facebook nous connaît mieux que nos pères et nos mère. parce que c'est ce qu'on fait donc c'est des amis c'est des amis qu'on développe qui ont la capacité d'analyser, ils analysent ils prennent des décisions ils prennent des décisions c'est la raison pour laquelle si vous regardez bien on vous propose toujours ce qu'ils aimaient sur Facebook parce qu'on sait quels sont vos goûts. C'est les algorithmes qui sont capables de s'adapter vos situations. Si vous dites j'aime pas ça, deux fois vous ne verrez plus jamais ça. C'est les algorithmes qui sont capables de faire des prédictions. Pour vous dire que Obama a gagné les élections grâce à ça. Parce que quand il faisait un post sur Facebook, celui qui mettait un like, il savait que c'était important potentiel de Vous détectez son format base et c'est c'est plus qu'un partait convaincu les gars pour s'assurer qu'ils ont. Mais celui qui mettait le commentaire négatif, il était de l'avance. Actuellement, aux États-Unis, on ne peut pas être président si on n'a pas des programmes de visiteurs officiels. Et on sait que le président des États-Unis domine le monde. On ne peut pas dominer le monde sans ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec On peut analyser des textes. Il y a les sociétés britanniques qui sont en train de développer des programmes de visiteurs officiels ils vont analyser les hiérogrèves pour les, les déchiffrer. Parce que ça fait des siècles qu'on n'est pas capable de les déchiffrer. Donc, ils sont en train de développer des programmes. En leur donnant juste quelques significations, les programmes vont apprendre et pouvoir en nous dire qu'est-ce que les pharaons voulaient dire à l'époque. Donc, on peut faire de l'analyse de texte. On peut modéliser des connaissances et prendre des décisions. Maintenant, les, les, les, la bourse, les décisions sont calculées par des programmes de chapitre de siècle. On sait à peu près sur quelle valeur il faut agir pour ne pas faire. Okay. On peut produire des connaissances grâce à ce qu'on appelle la l'apprentissage automatique. Ou bien analyser des images. Je l'ai mis en rouge parce que c'est ce que je vais parler alors, dans les images. Donc analyser des images. Ça peut être analyser des images médicales. Ça peut être analyser des images de la circulation pour détecter les plaques d'immatriculation. De, de, de, de je vais y Ou analyser des textes. En gros, on peut faire tout ça. On peut réaliser des actions. Donc, exemple artificiel nous permet de faire des tâches plus efficaces et réduire le, le taux d'erreur. Oui. Comment ça Pour ce faire, l'intelligence artificielle, on parle d'intelligence artificielle, mais elle s'inscrit de la mathématique. Ça touche ce qu'on appelle un réseau de Donc, le professeur agrégé est là, il n'est plus capable d'expliquer ce qu'est un réseau de mais c'est le réseau de neurones. Le réseau de neurones, c'est comme ça que notre cerveau est connecté. C'est des neurones qui sont réconnectés ou des sous-électriques transites. Et par là où ça, ça, ça, ça se le rejoint, des décisions sont prises. Donc, si on regarde la bouche, on a un mm, neurone mm, mm, mm, mm, mm, mm. okay. ok. Donc où il y a les grandes branches qui arrivent, okay. et je laisserai le professeur expliquer cela. Okay. Donc une information maçon va arriver ici, une information peut arriver là, là, et là c'est euh, un centre où des calculs vont être faits et la vision office va sortir par là. C'est ce que nous avons ici à gauche, à droite. Nous c'est ce qu'on va faire, on va définir une zone de l'eau qui va avoir plusieurs entrées. Les typique c'est, tout ça, on le fait tous les jours, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous marchez dans la rue, vous regardez une maison faire ça, parce qu'elle doit construire, Il tient que le sac de ciment, doit être mélangé avec une certaine quantité de béton, une certaine quantité de sable et une certaine quantité d'eau. Comment il le règle Il prend cela. texte là. C'est ce que nous avons ici. On va dire, le ciment va passer par là, le béton va passer par là, l'eau va passer par là et le sable va passer par là. On va mettre des poids qui vont représenter les quantités. On joue sur ces poids-là. Si je veux que la dose soit forte, j'augmente le ciment et le béton. Donc je moi ça. Et cette fonction-là va faire la somme, va faire le mélange. Et dans le résultat. Et en fonction de ce résultat, on peut savoir est-ce que c'est ce suffisant ou pas. Donc, on va prendre plusieurs informations, voilà, deux fois par on les connaît, c'est une fonction mathématique, okay, et on essaie de, de sortir une information utile. C'est ça le réseau de nos C'est ça la base de mes résultats actuels. Et ce réseau de nous là, ok, on, si on fait un rouleau, on peut faire une information. Mais il a été démontré que si on suit plusieurs roues, on est capable informations beaucoup plus utiles. Et donc du coup, on associe plusieurs neurones. Donc on a plusieurs sorties. Ici. Là c'est un neurone. Là c'est un neurone. Là c'est un neurone. Et le fait de les interconnecter c'est ça qu'on fait le réseau de neurones. Donc on a des entrées, on les fait passer par le réseau de neurones et on s'attend à avoir une sorte. Maintenant, la sortie c'est nous pour ce qu'on veut obtenir L'entrée c'est ce qu'on a. Et nous on va agir ici par des fonctions mathématiques, des transformations linéaires, des échanges de variables, parallèle pour que les résultats soient biais. C'est ça le réseau de neurones. Ça s'inscrit de nos... Donc on le tient comme on a un neurone qui s'inscrit dans le biologiques. Donc c'est juste une fonction mathématique qui prend plusieurs pondérée pour, pour produire réduire nos résultats à la sorte. Et donc, pour faire cela, nous avons ce qu'on appelle le machine learning. Donc le machine learning, c'est le domaine de l'intelligence artificielle qui fait de l'apprentissage automatique pour du au résultat C'est quoi le machine learning? Eh bien le machine learning commence par un, un ensemble un ok? ou sous lesquels on va s'entraîner, on va s'entraîner. C'est comme les joueurs de foot qui s'entraînent tous les jours pour être bon sur le terrain. Et l'entraînement peut être supervisé comme non-supervisé. Donc il y a deux termes. Quand est-ce qu'on dit que l'apprentissage est supervisé, j'ai voulu vous mettre un programme qui est capable d'analyser les images et de dire est-ce que c'est un chat ou c'est pas un chat. Donc si c'est supervisé, quand je donne l'image, je vais dire que ça c'est un chat. Mais je vais montrer plus de, la, de le guide. Je vais montrer l'oreille, je vais montrer l'œil, je vais montrer les griffes. Je vais montrer plusieurs facettes du chat, de sorte qu'il sera capable, s'il voit une autre image de est-ce que oui ou non, ça c'est un chat. Donc c'est ça ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. On dit au robot, on dit au programme, que l'image qu'on donne, c'est l'image d'un chat, mais on va pas de l'image entièrement. Maintenant, quand c'est non-supervisé, on ne on lui, on lui dit pas c'est quoi, mais on lui dit que ce qu'on vous donne, dedans il y a des, il y a des chats et il y a autre chose. Et c'est à lui maintenant de, de voir comment est-ce qu'il peut faire sur des correspondances pour, vous, pour arriver à dire est-ce que ça c'est un chat, est-ce que ça c'est un ça. Et donc, on applique l'algorithme, okay? mais qu'est-ce qu'on obtient au final Deux choses. Soit être capable de classifier, ou bien prédire. Je classifie, j'anticipe, j'ai des cellules, je les, je les classe. Ces cellules-là sont cancérisées, ces cellules-là ne sont pas cancérisées. Que l'intelligence artificielle, c'est de l'apprentissage. Et l'apprentissage n'a de sens que si on a des données en ordre et des données fiables. Et c'est là où l'enjeu le, le, le, le, est, parce que si des données de départ ne sont pas fiables, les résultats seront appliqués à fin. Et maintenant, le type de c'est quoi Deep ça signifie profondeur. C'est de l'apprentissage en profondeur. Donc le deep learning, c'est le même que du machine learning. Mais au lieu de faire deux couches, comme ici, on fait plusieurs couches. Donc on fait en sorte que l'apprentissage va se faire en profondeur. On va apprendre en détail. Par exemple, au lieu de montrer juste l'image pour dire que ça c'est les, les griffes d'eau chat, on va lui dire, ça c'est les griffes d'eau mais c'est le goût. Ça, c'est le livre d'un chat, mais c'est au milieu. Ça, c'est le livre d'un chat, mais c'est vers la fin. Donc, on va faire en sorte que l'apprentissage va se baser sur des détails beaucoup plus fins. Naturellement, quand on va dans le diplôme, l'apprentissage sera plus profond. Donc, l'apprentissage va prendre plus de temps et ça va être plus coûteux. Et ça va demander plus d'investissement. Mais quand on va sortir, on va sortir avec des résultats beaucoup plus fins, beaucoup plus, beaucoup plus crédibles. Et donc, le diplôme... En le très simple, c'est de l'apprentissage en profondeur. C'est une réseau de neurones où la, la profondeur est, est, est assez élevée. Donc, on passe tout le temps à apprendre, juste pour avoir un résultat beaucoup plus très okay. Donc, si je me luxe ici, à gauche, on a l'entrée, on passe plusieurs images. Okay. Et ça, c'est les neurones. Okay. Donc, si vous voyez ici, il y a des chemins qui sont bleus, il y a des chemins qui sont rouges, il y a des chemins qui sont verts. Okay? Et les chemins qui sont verts par exemple, ils parlent pour dire que ça c'est l'œil du chat. Donc il y aura un, un chemin qui va utiliser uniquement l'œil du chat. Un autre chemin va être uniquement l'œil du chat. Donc vous voyez, au lieu de dire que l'œil du chat, de façon plus globale, mais qu'est-ce qu'on va dire On va dire c'est cette part-là va utiliser cette partie-là va dit des c'est cette partie-là va être des légumes, cette partie-là la gueule, des lagumes, cette partie-là va être des poils. Et donc, du coup, l'apprentissage va se faire en profondeur.